Tous les animaux ont un côté droit et un côté gauche. Tous. Vraiment. Chez les échinodermes de la classe des oursins, il n'y a, apparemment, ni droite, ni gauche. Le squelette montre bien, en revanche, une symétrie d'ordre 5. Les échinodermes de la classe des étoiles de mer ont, en général, 5 bras. Celle-ci, vue par-dessous, en possède 7. Elle a donc sept côtés. On parle d'une symétrie axiale d'ordre 7. Les bras de l'étoile de mer portent de nombreux podias, des petits pieds mobiles, terminés par une ventouse. Ils servent aux déplacements et à la préhension. Les ophures forment une classe d'échinodermes qui ressemble aux étoiles de mer. Leurs cinq bras flexibles, bien séparés jusqu'au corps central, font bien valoir la symétrie radiale d'ordre 5. Les méduses font partie d'un groupe d'animaux aquatiques appelés cnidaires ou orties de mer dont la symétrie est clairement axiale. L'appellation ortie de mer vient de la présence chez quasiment tous les cnidaires méduses, anémones de mer coraux, de cellules urticantes. Les anémones de mer forment, au sein des cnidaires, un ordre d'une grande diversité d'aspects, mais toujours avec une symétrie axiale. Thank you. Les coraux partagent aussi avec les autres cnidaires le fait d'avoir des cellules urticantes. Les individus ont, chacun, une symétrie rayonnante et forment une colonie, construite sur un squelette calcaire commun. Les coraux et les anémones de mer forment l'essentiel des paysages sous-marins. Prenons le temps de les admirer. C'est fini.